El final. El final es. Oui, oui, oui. oui ah ah Vas-y. Vas vas je, je te follow mais je te laisse. Non, je tiens pas. Là. Yeah. Je peux faire. Et voilà qu'est-ce que je vous disais. Première partie, premier pas. Et ouais. Et... <rire> J'entends rien. Mais c'est... On va se prendre première journée. the fuck je peux pas cliquer parce que je suis en danger. C'est la victoire assurée. C'est pour ça que je suis mis au B-bot. La victoire assurée avec le B-bot that mm -hmm. Je peux l'envoyer dans le. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ça, c'est le. Check it out. Bonjour. Ah, il est au-dessus, ok. D'où je les sors Je les sors de mon cul Bonjour Je l'ai fait. Je l'ai trouvé. Il était là où tu disais qu'il serait. Ils étaient tous là. Ils m'ont pas reconnu tout de suite. Mais ils croyaient que j'étais toi. Ne va pas avec moi. Je devrais être mort. Mais je ne le suis pas. Je vis dans l'ombre. Il reste une seule chose que je dois faire. Je vais venir te retrouver. Je vais venir te retrouver. Ça recommence. Attendez, t attendez, t attendez, t attendez, t attendez, t attendez, t attendez, Oui, On est Jack met Pandore sans dessus dessous pour trouver l'arche. On raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et BIM! Ce drôle de petit robot peut aider à atteindre Sanctuary. L'ultime bastion de la résistance contre Jack. Et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Va à Sanctuary. What the fuck? Règle numéro 1, ne jamais sauter dans les escaliers. <rire> j'ai fait super mal nous. Non, tu me toucheras pas. Non, non, j'ai dit non. Non, j'ai dit non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non je recule maintenant. Parce que je sais pas taper. Non, je sais toujours pas taper. Euh, comment on tape euh, Dis-moi comment on tape euh, Comment on tape euh, euh, Non. <rire> Non, tu, tu m'auras pas, non Non, j'ai dit non J'ai dit non Attends, je reviens Non Non, tu m'auras pas, non Non Je sais esquiver, moi, je sais esquiver, je suis plus rapide qu'une balle Attention Attention Attention, je suis rapide, moi Non non, tu me rends pas. Non. Bon, non. un bah, tu sais, j'en ai frais. Non. Non, tu me rends pas. We'll be right <laughs> Les pièces Nope J'ai l'impression que ce jeu n'est pas si terrible que ça... You're my friend now Zombie classique, zombie. Attention bacon Hello <coughs> What do you think you're going astral footsie This the very yet No No <tousse> Nobilison <tousse> Vous avez un bacon de ce genre chez vous Ne vous en faites pas Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Qu'est-ce que je vois <rire> <rire> Waouh J'ai passé non. Eh merde. OK, sort Allons C'est Oh, mon, qu'il a mon, mon, mon, mon, Je crois qu'il a mon, C'est juste que je mon, mon, mon, mon, C'est juste Hey, il a marqué un point. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here, too much raining. Tiens dans la blague à chaque fois. Si je me souviens mieux... non. Oh, mais tu peux bouger la balle Oh, si je me raconte dans le sur la balle, gros. Seven you are there. Ça va le même twelve. Trop de copyright, je pense. Ah, eh, je connais la musique. Oh, salut. J'ai <rire> toujours pas la touche pour ouvrir l'inventaire, mais bon. Man, cheese my Ah, oh, mais je jamais... C'est parfait pour les récolte. Coucou. Oh. Surprise motherfucker! Salut. Euh. genre Oh non pas enfin lui Fuck this shit I'm out. Mm -mm. La flip. <rire> Bonjour. venez pas me buser dans mon magasin 8 Eleven. Euh, Eh, <rire> ah, attends, je vais refaire mon. Oh. J'ai entendu quelqu'un mourir. <rire> tu vas vraiment sauter à ta mort Tu vas vraiment sauter à sa mort ce con C'était une blague Reviens